Tel que je suis sans rien non moi, sinon ton sang versé pour moi est à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 qu'il nous exauce quand nous l'évoquons. Amen. Amen. Jésus agit encore, Alléluia. Jésus agit encore, Jésus agit encore, Alléluia. Encore. Jésus libère encore, Alléluia. Jésus, libère encore. Jésus pardonne encore, Alléluia. Jésus guérit encore, Alléluia. Amen. En tes côtés, Jésus guérit encore. Amen. En tes, côtés, Jésus, guérit Amen. Prends tes côtés, Jésus guérit encore. Jésus parle encore, Alléluia. Jésus parle encore, Alléluia. Amen, en tes côtés, Jésus parle encore. Amen, dans tes côtés, Jésus parle encore. Oui, que ton nom soit béni encore, mon sauveur. Tu parles encore aujourd'hui. Comme en ce jour-là, mon béni, mon Père, tu as démontré que tu étais le Dieu des cieux et aussi de la terre, mon Sauveur, Que tu conduis toutes choses selon ton bon plaisir, mon Roi. Et tu accomplis réellement aussi ta parole et tes promesses, mon Seigneur. Aujourd'hui encore, nous sommes heureux de pouvoir être aussi des témoins de ce que tu es le Dieu qui ne change point, qui n'a jamais changé, mon sauveur, qui demeure toujours le vrai, le juste. Père Saint, tu es dans l'éternel, mon roi. Nous rendons gloire à ton nom de ce que nous avons, ce privilège de marcher dans ce monde avec toi et d'être toujours encore conduit par ta main puissante, mon roi. C'est vrai, peut-être que nous ne rendons pas compte, mon roi, nous sommes vraiment un peuple privilégié, mon béni, Père Dieu, de marcher avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci pour ton amour et ta bonté, mon bénéfice Père Saint-Dieu. Merci encore pour ta miséricorde, mon bénéfice Père saint pour le soutien que nous apportons encore à chaque instant, mon bénéfice Père tu dieu C'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous soutient. C'est lui aussi qui pourvoit aussi pour tous nos besoins et tu nous guéris toutes nos maladies, mon bénéfice Père Saint-Dieu, oh comme lavons aussi entendu, mon roi. Véritablement, tu es tout pour nous, notre Dieu. C'est pourquoi nos cœurs et nos âmes se lancent encore vers toi, ô t'aider, Dieu, pour te dire combien tu es merveilleux, Seigneur. Nous avons cherché nous n'avons pas trouvé. Ce n'est que toi seul que nous avons trouvé, mon roi. Sois béni encore, mon béni, Pères, Père Dieu, pour cette soirée. Et les cantiques que nous avons chanté, mon béni, de Père Dieu, et la joie d'être encore dans cet endroit, malgré les conditions, mon béni, mon Père Mais ton peuple s'y trouve, mon béni, Pères, Père Dieu. Et je prie aussi pour ceux qui sont au loin, connectés aussi en cet endroit. Seigneur, tu es le Dieu qui bénit, qui soutient encore davantage, mon roi. Ceux qui sont malades aussi maintenant, qui sont aussi guéris, mon Père Dieu, parce que tu es le Dieu qui nous guérit encore, mon sauveur. Merci pour chaque cantique, merci aussi pour le psaume. Combien nous sommes heureux de voir le monde. Tends la paix, sois béni et glorifié, car nous t'avons ainsi prié, Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, que notre Dieu soit béni. Amen. Il bénit encore aujourd'hui, il parle encore aujourd'hui, il guérit encore aujourd'hui. Que Dieu te bénisse richement, Amen. que Dieu vous bénisse, Amen. vous pouvez vous asseoir. Nous ne cesserons de compter sur son, sa bonté, son soutien et, et, et son appui et, aussi, lui être reconnaissant en toutes choses, comme l'Écriture l'a dit aussi, que chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve, Et que nous invitons aussi en nous disant que les méchants abandonnent sa voie et l'homme d'iniquité, donc, euh, ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel notre Dieu. Nous le remercions vraiment de ce qu'il nous accorde aussi, cette grâce de pouvoir être ramené, parce que c'est lui qui nous ramène comme Elie pouvait prier, il dit enfin qu'ils sachent que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et c'est une grâce qu'on trouve devant le Seigneur s'il si peut nous ramener effectivement à l'emplacement juste, à la chose juste. C'est pour ça qu'on peut aussi réaliser qu'il avait dit qu'il ramènera le cœur des enfants à leur père et ainsi de suite. Nous remercions notre Dieu, que Dieu te bénisse, ma soeur. Nous remercions notre Dieu et, et surtout aussi pour euh, ce qu'il est, comme on dit que son nom est la parole de Dieu, et, et, et il est toujours fidèle à, à, à ses promesses. Et nous voyons aussi que le, le plan et le programme qu'il a dressé aussi établi de manière à ce que nous puissions avoir cette grâce et privilège d'entrer dedans pour que nous soyons vraiment fortifiés au-dedans de nous et quelque chose de tout à fait exceptionnellement merveilleux. Il y a beaucoup de gens sur cette terre, effectivement, des, des milliers et des centaines, comme vous pouvez le rendre, vous rendre compte, effectivement, comme l'un des, des plus grands pays aussi au monde, avec autant de des personnes là-bas. mais ces gens se tournent aussi parce que dans leur cœur, ils ont ce désir profond de pouvoir arriver à pouvoir adorer, mais regarder jusqu'où leur adoration va, effectivement, jusqu'à adorer même les rares, adorer même les, les singes, adorer même les serpents, donc adorer des choses qu'on ne peut même pas. En fait, ils, ont, ils adorent les créatures, effectivement, au lieu du créateur. Mais toi et moi, Dieu nous a accordé la grâce de pouvoir avoir à nous ce privilège de pouvoir réellement aussi <coughs> adorer, non pas comme les autres religions, effectivement, qui ne savent pas, comme le Seigneur disait à la femme samaritaine, vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Elle avait la connaissance, mais pour arriver à pouvoir adorer l'adorateur véritable, il n'avait pas cette connaissance exacte de lui. C'est vrai, et c'est pour ça qu'il nous dit, lui, que nous, nous adorons ce que nous connaissons. Sur cette terre, il y a beaucoup de gens, effectivement, aussi, qui ont à ah, multiples façons de pouvoir euh, aussi voir et croire aussi. Il y en a ceux qui croient... Euh, en ceci, en cela, effectivement, beaucoup. Mais, même, ceux-mêmes qui lisent aussi la Bible aussi, ils ont difficile de pouvoir réellement aussi voir et aussi connaître et avoir réellement la connaissance exacte et juste de celui donc qu'on appelle Dieu qui est donc est censé être donc adoré. Alors, il vous adore, oh, du mot, j'adore Dieu, mais quand tu lui poses la question, donc c'est Dieu que tu adores. Vous savez, euh, dans les scènes écritures, je pense que c'est dans le livre de la Genèse, non, Exode, pardon, Exode, chapitre 3, lorsque le Seigneur parla donc à Moïse, et puis quand il a parlé à Moïse, Moïse lui a posé la question de savoir, qui leur dirais je qu'il m'envoie vers vous? Alors que, quand il lui est apparu dans le buisson à ardent, je pense que vous vous souvenez de cela et peut-être qu'on peut juste jeter un coup d'œil là-dessus, hein? je pense que Exode au chapitre 3, juste là, nous pouvons peut-être voir. Je pense que je vais être là, que Dieu m'aide. Voilà. C'est bien. Exode. <rire> voilà, chapitre 3, le verset 1 qui dit Moïse faisait donc paître le troupeau de Jethro, son beau-père, bon sacrificateur de Madian, et il mena donc le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Oreb. L'ange de l'Éternel lui apparut donc dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais donc me détourner pour voir quelle est donc cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'éternel vie qui se détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson. C'est bien Dieu. Et il dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. C'est extraordinaire quand même que Dieu connaisse son nom. C'est pour ça que nous savons que la Bible a toujours raison parce qu'il dit, mais il appelle ses brebis par leur nom. Donc Dieu ne se trompe jamais. Et quand il dit une chose dans la Bible, nous devons toujours croire que c'est la vérité. Et ça, c'est aussi une assurance pour nous que, euh, peu importe ce que les gens peuvent arriver à pouvoir penser de nous, et nous allons continuer. C'est la raison pour laquelle aussi cet homme de Dieu, l'apôtre Jean, quand il écrit aussi dans les scènes écritures, comme Dieu a eu à pouvoir aussi le conduire, il exprime les choses telles que le croyant doit être conscient d'abord de ce qu'il est, de manière à ce qu'il qu ne soit pas effectivement quelqu'un qui est vacillant à un C'est dans 1 Jean 3, puis nous revenons, je pense à cela, 1 Jean 3, il, il dit, il dit une chose, je pense que c'est cela, juste rapidement, dans 1 Jean au chapitre 3. Il ne nous fait pas de cela, je pense que c'est cela, oui, c'est cela, c'est voilà. Voilà. Hum. voilà, il nous dit ici, euh, 1 Jean chapitre 3, verset 1, il dit, « Voyez donc quel amour le Père nous a donc témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. » Et puis il continue, il dit, « Et nous le sommes. » Ah oh là là là, il, <rire> sans l'ombre d'un doute. Il dit, d'abord il réalise l'amour et c'est que Dieu lui a témoigné, il nous a témoigné. Vous comprenez cela Il dit, pour que nous soyons appelés, c'est un, un privilège, frère et ça, être appelé enfant de Dieu, être nés de Dieu. Vous voyez comment nous le sommes, à ceux qui l'ont reçu. Et ça c'est bien. Et puis il dit, et puis, et, et, et nous le sommes, maintenant regardez très bien. Il dit, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Peu importe, je ne cherche pas que le monde me connaisse. Est-ce que vous comprenez amen. Mais comme je sais que lui me connaît, alors moi, je suis en paix. Amen. Je vais être sûr et certain que lui me connaît. Peu importe ce que les gens peuvent dire de moi. Parce que ce qui est plus important, c'est que je sois connu de lui. Amen. Et puis il dit Mais nous le sommes Ainsi, il me dit mais, tu, Vous ne parlez rien. Tu, et puis tu dis il dit, Moi, je sais que je le suis. Parce que lui, il me l'a fait savoir. Toi, tu ne le sais pas parce que tu n'as pas en communion avec lui. Vous vous souvenez de ce que l'Écriture nous dit Il dit, mais oh, d'abord, chapitre 1, comme ce qu'il nous fait part de cela. Verset 1, il dit, 1 Jean, nous retournons dans une autre. 1 Jean, chapitre 1, verset 1, il dit, ce qui était dès le commencement. Ce que nous avons entendu. Donc, vous entendez bien, non Il dit, ce que nous avons vu de nos yeux. Vous vous souvenez de cela, non Ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché, concernant la parole de vie. Et la vie a été manifestée, et nous l'avons vue. Donc, il ne parle pas des autres. Il dit, mais ils sont donc concernés, Nous l'avons vu, dit Et nous lui rendons donc témoignage. Et nous vous annonçons... La vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été aussi manifestée. Et ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Pour quelle raison Afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Écoutez. Or, oh, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Maintenant, écoutez très bien pour que nous comprenions aussi pourquoi il, il insiste là-dessus. Parce que, au chapitre 4, il nous dit ceci, regardez bien. Vous voulez que votre, notre, notre communion, que vous soyez aussi en communion avec vous, n'est-ce pas Que vous soyez aussi en communion avec nous. Est-ce que vous comprenez Est-ce que vous saisissez Chapitre 4 de 1 Jean, il dit « aimés n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » N'est-ce pas vrai oui. ?« Reconnaissez donc à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui se déclare publiquement » C'est pas comme ça chez vous, hein Qui confesse publiquement, ça non Chez vous c'est comme ça, hein bon, je prends la vôtre, alors. Je prends notre avis, c'est pas que c'est moi ça. Je veux qu'on reste là-dedans ensemble aussi, je pense, pire. Parce un Voilà, c'est Jean chapitre 4. Voilà. Alors, il dit, voilà. Reconnaissez ce L'esprit donc de le Christ. Ah oui, reconnaissez donc que ah, ceci, l'esprit de Dieu, tout esprit qui est confesse donc Jésus-Christ, venu en chair, et de Dieu. Vous comprenez cela et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ, venu en chair, n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antichrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Maintenant, écoutez bien le verset 4. Mais vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Est-ce que vous comprenez cela oui. Vous êtes de Dieu, ça veut dire quoi C'est que vous appartenez à Dieu. La position des dieux. Est-ce que vous comprenez Maintenant, écoutez bien. Et vous les avez pourquoi Parce que c'est lui qui est en vous, ah, il a prié ça tout à l'heure. Celui qui est en vous, effectivement, est plus grand que celui qui est dans le monde. Maintenant, écoute bien pourquoi il parle de la communion. Il dit, eux, ils sont du monde. C'est pourquoi il parle d'après le monde et les monde les écoute. Nous ici, nous sommes des dieux. Nous sommes en communion avec le Seigneur. Nous voulons que vous soyez en communion avec nous. Vous comprenez pourquoi Écoutez bien. Nous ici, nous sommes des dieux. Celui qui n'est pas des dieux ne nous écoute pas il continue, il me dit, mais il dit, mais ne nous écoute pas, c'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc si vous, vous nous écoutez, ce que vous êtes des dieux, et que nous et vous, nous sommes en communion. Notre communion est avec Dieu. Donc si moi je suis un fils de Dieu, tu dois le savoir. Oh, bah oui, bien sûr, monsieur. Quand même. Oui, parce que. Si tu ne le sais pas, vous comprenez ce que je veux dire Si tu ne le sais pas, et que moi je le suis, c'est que nous ne sommes pas en communion. On dit la profondeur appelle la profondeur. Et puis nous avons lu, je pense, c'était dimanche. Voici, haut oh qu'il est doux et agréable, pour qui, de faire quoi ah, Comment est-ce qu'on devient frère ah oui, bah, si, si, si, si, si. Est-ce que vous comprenez ah, ah, ah. Je ne pense pas que Godson peut regarder Déborah et dire, c'est pas ma sœur. C'est pas possible. Quand Godson regarde Déborah, et dit, mais c'est ma sœur. Bah, je ne me suis pas trouvé de nom. Hein. Voilà, parce que parfois. Oui. Godson, tu fais tout faire. Godson dira, Déborah, c'est ma sœur. Pourquoi Mais il y a à l'intérieur. Le même sang, la même sémence qui a fait que Deborah soit là, c'est la même sémence qui a fait aussi que Godson soit là. Il y a une profondeur. Est-ce que vous comprenez ça C'est aussi la même chose. C'est pour ça qu'un frère et une soeur ou un frère, ils ne peuvent pas se battre tous les deux. Non non non, non, non, non, non, nous sommes en communion. Ah, je ne sais pas si vous regardez, nous retournons dans, dans, dans exode. je ne sais pas si vous regardez très bien, nous avons lu cela depuis le début de l'année, il persévérait, dans quoi ah, Dans l'enseignement des apôtres, <rire> n'est-ce pas vrai Et puis dans la communion, vous enlevez ça mon frère et ma soeur, vous n'êtes nulle part la communion vous fera mais bien sûr vous, vous, vous, vous ne réalisez pas la fraction de pain avant qu'on aille à cela déjà ils sont sortis du milieu de nous parce qu'ils n'étaient pas de notre. on n'a jamais chassé Judas Judas s'est pas senti très bien mais par contre que Dieu te bénisse ma mes vie bénis, mes bénisse richement, ma soeur. <rire> que le Seigneur te soutienne. Oui, c'est ma soeur Bambino, je pense que je vois là. Oui. Par contre, vous, vous, vous regardez moi ici. Je, je, que le Seigneur te bénisse. Les, je crois que, les, que tu te bénisses. Parce que vous, vous me regardez comme si... Non. <rire> Mais écoutez bien. Non, c'est important. Écoutez bien. Quand Judas est parti, on ne l'avait pas chassé. Est-ce que vous me regardez Ne soyez pas distrait. Hein? Quand Judas est parti, on a, a entendu qu'il y a, je te chasse Judas, va attendre ici. Non. Simplement, pendant que le Seigneur dévoit parler, Jida s'est senti mal à l'aise, il est parti. Mais par contre, où s'est trouvé Jean Sur la poitrine. Il pouvait parler, il pouvait parler. Jean était toujours sur de la poitrine. Il ne pouvait pas quitter le maître. C'est-à-dire qu'on lui dit, mais, mais Jean, puisque toi tu es lui, il a dit, pose-lui la question, mais il dit, qui là il parle Parce qu'on ne comprend pas. Il dit, mais l'un des vous me trahira. Des il dit, mais vous vous souvenez quand même, non Amen. Eh bien, frère et soeur, parce que, vous savez... Quand quelque chose de Dieu est dans chacun de nous, on s'y sert davantage. Quand vous commencez à pouvoir, peu importe l'état dans lequel l'autre personne peut, je, nous avons toujours entendu ici, je ne dois pas attendre que quelqu'un m'aime pour l'aimer. Non, Dieu n'a jamais dit ça, frère. C'est vous, c'est vous-même qui avez fabriqué ça. De toute façon, il ne me dit pas bonjour moi non plus. On te dit ça dans la Bible vous, vous avez votre propre évangile à vous. Prenons l'évangile des dieux, l'évangile des Christ. Mais, mais, mais si vous saluez seulement ceux qui vous connaissez, qu'est-ce qu qu'ils vous faites des grands Les païens, les publicains, ils font la même chose. Vous, eh ben, dis donc, saluez-les, ils te chassent, je t'aime quand même. Ah, bah oui. oui. Vous voyez, Vous frère et ma soeur, oh, nous voulons aller au ciel. Dans quel ciel vous allez aller Si tu ne peux même pas encore supporter, c'est lui qui est en face de toi qui t'insulte. Ah, c'est quand même merveilleux de voir comment Dieu est bon. Je disais, dans les Saintes Écritures, nous avons commencé une fois, vous vous souvenez, nous avons voulu y entrer dedans, à moment. c'était un dimanche, vous vous souvenez Vous vous souvenez plus. Bon. C'est merveilleux les Saintes Écritures. C'est une grâce merveilleuse de pouvoir. Et si vraiment nous pouvons prendre du temps, frères et sœurs, parce que Dieu nous a accordé une grâce extraordinaire, c'est de pouvoir réaliser que toutes nos souffrances sont finies. Amen. Amen. Tous nos problèmes ont trouvé leur Vous ne l'avez jamais remarqué que quand vous avez un problème, quand vous venez ici, vous sentez. Oh. Amen. <rire> Amen. Là, quand j'étais là, mais je sentais que c'était nous. Comment je vais m'en sortir Mais je fait ici, les... oh, Seigneur, où étais-tu J'étais étais toujours là. <rire> Ton problème, il est solutionné. C'est les privilèges que nous avons. En fait, lui, il dit, il dit, soyez donc parfaits. La parole qui sort de la bouche du Seigneur notre Dieu ne peut jamais rentrer à lui sans avoir accompli les desseins pour lesquels il a été donc envoyé. Oui, toi qui ne sais pas supporter ta voisine ou ton frère. Ou ta soeur qui t'a martelé je sais pas moi hein, qui, qui a eu à pouvoir même à dire oh est ce que tu connais est ce qu'elle es, est où il est et tu dis ah oh, si vraiment c'était un frère ou une soeur il ne pouvait pas me dire d'ailleurs moi je vais même plus le voir et quand, quand je le vois et vous savez comment vous faites vous quand vous ne quand vous, vous l'aimez pas vous avez un problème quand vous voyez sur le chemin même à la salle des escaliers hein, tu veux monter les escaliers tu le vois ou tu changes d'escalier et puis tu dis, gloire à Dieu, alléluia. J'ai dit, dit, je ne sais pas quel dieu tu pries, parce que le vrai te dit que quand tu le rencontres les escaliers, embrasse-le. Vous savez, vous savez, l'amour de Dieu ne se fabrique pas. Amen. Si vous êtes né de Dieu, ça se trouve en vous. Qu'est-ce qu'on nous dit, frères et sœurs? Vous voulez qu'on les lise? Et puis je vais vous laisser épargner. Vous voulez qu'on les lise? Pour que vous sachiez ce qu'il vous apporte. Comme ça, vous n'allez pas vous faire des soucis. Ah, Seigneur, je dois. Non, non, non, non, non, non. Voilà ce que cet amour de Dieu vous apporte en vous. Vous voulez le savoir? Ok. Alors, prenons dans un Corinthien. Eh oui. Ça, c'est à vous. Dieu vous l'a donné. Il dit que vous n'allez pas les fabriquer. Il va produire lui-même. Qu'est-ce qu'il dit Écoutez bien, ah, je vais lire avec vous dans la... Pardon, pardon, pardon mon Seigneur. Eh, eh, 1 Corinthiens 3. Alors il dit ici, 1 Corinthiens 3. 1 Corinthiens 3, il dit ici, regardez très bien. Voilà. 13, pardon. Oh. 1 Corinthiens 13. Il dit... Parce que dans la, dans, dans la mienne ici, il est dit... Quand Verset 2, quand j'aurai les dons de prophétie, la connaissance de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, je transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour. Hein c'est écrit ici l'amour, hein Ici on est qui la charité, c'est la même chose, hein -ce que Vous comprenez Pour que vous puissiez comprendre. Hum, dis, la charité c'est très mais c'est spécialement l'amour. Et, et cet amour-là, vous me suivez Regardez-moi s'il vous plaît, parce qu'on est quelqu'un seulement. seulement. Cet amour-là, c'est l'amour qu'on appelle « akpao ». Donc, c'est l'amour qui vient de Dieu, qui ne fait jamais de différence. Pas de distinction. Hum, hum, hum. Parce que notre Père se laisse, il lève le soleil aussi bon pour les ceux qui peuvent chanter de lui comme ceux qui peuvent parler du mal de lui. Mais les soleils brille pour eux tous. Il a dit donc, soyez donc parfaits comme votre Père se laisse parfait. Est-ce que vous comprenez cela Pour que je sois, il faut qu'il y ait quelque chose de dur en moi. Voilà. Alors maintenant, il dit, quand je donnerai même, quand j'y mets même le bien, tous mes biens pour la nourriture du pauvre. Sachez bien que frère et sœur. tout ce que nous faisons ici, ce que nous enseignons, c'est parce que nous voulons aller quelque part. Et sans ceci, vous pouvez dire que la direction de l'enfer vous est ouverte. Comme le boulevard de Tambadad, le grand boulevard. Vous pouvez chanter, vous pouvez même danser. Si déjà, vous ne voulez même pas vouloir rencontrer votre frère, votre soeur dans la marche d'escalier, moi je vous dis dans quel ciel vous voulez aller. Je ne sais pas si vous pensez de la bonne manière. Peut-être c'est chez les catholiques parce qu'ils ont le purgatoire ou quand tu meurs, je ne sais pas où ce que tu vois je ne sais pas comment, je sais pas comment c'est le purgatoire, il est chaud, il est froid, il c'est parce que, ou soit tu viens dans la paix, ou soit tu viens de le côté effectivement des ténèbres, tout ça, parce qu'il n'y a pas de place intermédiaire. Est-ce que vous vous souvenez, pour que vous soyez un peu sûr, parce que vous vous dites, mais frère, quand même frère, oui, parce que vous pensez que vous allez être dans un tampon, ou peut-être que les, les, les mamans et papa, et ont offert ça, ils vont prier, ah, notre soeur qui est partie, notre, en intercédant pour que tu quittes la tam, place tampon pour aller dans un bon endroit. Quand oui. Lazare est mort, vous vous souvenez de Lazare oui. Il est allé dans les saints. Oui. Et quand aussi le riche est mort, il est allé aussi dans les séjours il n'y avait pas un place tampon hein, pour dire que je reste encore ici mes cousins vont prier pour que soit je passe maintenant là-bas ou je passe dans les endroits où il y a, il y a le feu non, directement ou directement là est-ce que vous comprenez c'est ça qu'on doit comprendre en fait alors disons maintenant quand nous avons cet amour divin vous savez l'amour divin c'est une joie énorme quand vous l'avez dans votre cœur Et vous vous sentez toujours heureux mais c est, c est, vous ne dites pas même parce que vous ne l'avez pas expérimenté. Mais quand vous l'avez. Mais c'est vrai. Vous, vous l'avez, on vous voit toujours tout, joyeux tout le temps. On dit, mais cet homme n'a pas de soucis. Mais bien sûr que les soucis viennent de humains. humain. Est-ce que vous comprenez Les soucis vont venir. Mais moi, je ne regarde pas aux soucis. Tu n'as pas de problème avec les gens. les gens ont un problème avec moi. Mais moi, je n'ai pas de problème avec les gens. Donc ils ont leur fardeau, ils s'en chargent, moi, je ne l'ai plus. Ouais, c'est vrai parce que quand tu crées des problèmes aux gens, c'est toi-même, tu ne vas pas dormir la nuit, vous n'avez jamais remarqué, ton cœur travaille, tu es en colère pour la personne, la personne dort tranquille, oui, quand je le verrai, je le tournerai le coup, mais tu es dans tes pouvoirs toi-même, tu vas avoir des problèmes, pour parce que si tu meurs dans cette condition-là, c'est un enfer, lui dort tranquille, il va mourir, il va voir les seigneurs. Mais c'est toi, quand je le verrai, quand je vais le voir, je vais lui faire entendre, je vais lui dire, il va comprendre qu'est-ce que je suis. Les pauvres, les a priés, Seigneur, prends pitié, prends so, soin, il a même prié pour toi, que tu bénisses, que tu le sois. mais toi, c'est que tu es en train de pouvoir penser dans ta nuit, c'est ça le problème. Bon, nous revenons ici, 1 Corinthiens 13, quand nous avons ça, il dit, mais nous continuons par l'armée. Et il dit ici, verset, verset 3, il dit, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture de pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas donc l'amour dans la charité, eh bien cela ne me sert absolument. Un peu plus loin, il dit, mais quand j'aurai même toute la connaissance, hein? vous connaissez cela. Alors maintenant, cet amour de Dieu, qu'est-ce qu'il produit en moi Est-ce que vous comprenez Donc quand je l'ai moi au-dedans de moi, et parce qu'il faut qu'on voit que, ah, que si je l'ai, il y a quand même, vous savez... Les actes qui suivent, comme le Seigneur a dit, mais <coughs> toi tu dis que tu as la foi. Mais sais-tu que. écrit dans, dans Jacques, hein, au chapitre 2, hein, c'est un peu par ah, j'ai la foi, dit, une foi, une foi, donc la foi, hein, pas une foi, mais une, la foi. Une foi sans les œuvres. La question est celle-ci, peut-elle te sauver C'est pas moi qui dis. Vous voulez qu'on lise un tout petit peu Bon, et puis nous revenons ici là-dedans. Dans Jacques chapitre 2, je pense que c'est cela. Jacques, chapitre 2, il nous faut savoir de cela. Voilà, voilà, voilà, voilà. voilà. voilà. Il nous dit ici, oh, Jacques chapitre 2, verset 14. Lisons vite et puis nous revenons dans 13, nous pourrons nous arrêter là, si Dieu le permet. Jacques 2, 14, il dit. Mes frères, vous y êtes. Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres J'ai la foi. <rire> Il y a pas d'œuvres. Et puis dit cette foi peut-elle le sauver C'est la question qu'on pose. Cette foi-là peut-elle le sauver et nous continuons.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 Allez en paix, frère Jonas, il vient chez toi et tu vois qu'il il n'a pas le manteau, tu as des manteaux chez toi à la maison, tu regardes, alléluia, frère, que Dieu te bénisse, ça va, tu vois, pas il tremble comme ça. Et, et, tu, et puis, il a travaillé toute la journée, il vient, tu, il y a peut-être la soupe qui chauffe effectivement sur ta cuisinière et tout ça, tu le regardes, quand est-ce qu'il va partir, le frère dit alléluia, va en paix. Je donne un exemple, hein. Vampé. Ah, frère, tu n'as ah, que ça. Oui, je n'ai que ça, sœur. Frère, oh, que Dieu te soutienne, que Dieu pouvait, pouvait pour toi. Va, va. Il est rentré comme ça, sans manteau. Déjà, tu en as deux ou trois, quatre dans ta garde C'est un exemple. Hein? Alors, maintenant, il nous dit, verset 17. Alors, verset 17, il dit, bon, que vous ne leur donnez pas ce qui est nécessaire. À quoi cela sert-il Vous comprenez cela, non Maintenant, verset 17, il dit, il en est ainsi de la foi. « Si elle n'a pas les œuvres, bien qu'elle soit, elle est morte en elle-même. » Je vais réclamer, j'ai la foi, je... la question était est-ce que cette foi-là sans les œuvres peut-elle le sauver Peut-elle le sauver C'est ça le problème. J'ai continué, il dit, « Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais vraiment bien. Et puis il continue en disant, les démons, c'est quand même extraordinaire. Les démons le croient aussi. Mais eux ils travaillent, c'est ce qu'il t'écrit. Donc les démons, ils savent que Dieu existe, mais bien sûr. Bien sûr monsieur madame, bien sûr que oui. Je crois qu'il y a un seul Dieu. Oui, si oui, oui, oui, oui. tu fais bien, mais les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir ô oh, homme vain que la foi sans les œuvres et comment? est comment Ce n'est pas le frère manifesté qui a dit cela. Hein? C'est dans la Bible. Amen. Ah oui, il va dire, oh le frère, il exagère, il ne parle. Non, non, non, c'est dans la Bible. Cette foi-là est vraiment inutile. Elle ne sert à rien. et n'est qu'à toi. Elle ne sert qu'à toi à pouvoir te pavaner sur la danger. Parce que, parce que Dieu n'en a même pas besoin parce qu'il est inutile. il est utile à quoi À rien. Et c'est cela que on doit comprendre, mon frère. Et c'est cela la chose que nous devons comprendre, que ça ne sert à rien. Non. Maintenant, regardez Pour que vous puissiez comprendre. Je voudrais que vous puissiez comprendre. Donc, la foi. J'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Mais ma soeur et mon frère, tu as la foi. Mais cette foi que tu as elle été donnée parce qu'il faut qu'elle manifeste. Mm -hmm. J'aime Jésus, j'ai l'amour de Dieu, mais cet amour de Dieu aussi voilà, un amour qui n'a pas des œuvres, je dirais entre parenthèses, c'est un amour qui, n est, qui est inutile. Ce n'est qu'un amour que tu portes. L'amour de Dieu, j'ai comme ça, et puis quand j'aime Dieu, l'amour en fait, cet amour n'est que pour toi-même parce qu'il n'est pas pour Dieu, il ne vient pas de Dieu parce que l'amour de Dieu, regarde ce qu'il va produire en toi. Parce que comme nous avons toujours dit, dit, frère, ne vous faites pas vous-même dans vos illusions, je suis chrétien, fils de Dieu. Non, quand on est fils de Dieu, il y a quand même des signes qui se manifestent dans ta propre vie, quand même. Est-ce que vous suivez? Alors, je vais terminer. Regardez, regardez maintenant ce qu'est l'amour de Dieu quand il pénètre dedans de toi, c'est qu'il produit. C'est pour ça que je prie que Dieu nous aide pour que nous sortions, frères et sœurs, dans notre propre religion que nous nous sommes fabriqués. Parfois, vous ne les voyez pas, mais vous avez votre propre religion à vous, vous marcher avec, effectivement. Et vous allez dire, nous sommes à l'Assemblée. En fait, vous êtes là, mais désunis. Amen. Les groupes de ceci, les groupes de cela, on s'en. Frère, mais c'est purement démoniaque. Oui. Oh, le cinéma, qu'ils soient tous! C'est pour ça que nous recevons l'Évangile. Parce que si l'Évangile entre à en moi, vous savez, quand il rentre à moi, quand je regarde celui qui est en face de moi, j'ai toujours eu à pouvoir dire, bon, je continuerai ici, ne vous inquiétez pas. Souvenez-vous toujours de ma sœur. Vous vous souvenez Quelle sœur ah, quelle consolation. Et mon frère, ah, que Dieu vous bénisse. Vraiment. Avec nos enfants, les premiers s'appellent des. Ah non, non, non, c'était C'était Rocher. Et puis l'autre enfant. Merveille. C'était ça, non N'oubliez jamais. Quand ces moments de troubles viennent, souvenez-vous. Sœur Jackie. Frère Jonas. Rocher. Quand vous avez ça, vous avez la réponse. Est-ce que vous avez compris C'est important, mon frère, ma soeur. Parce que nous sommes ici, non Quand on sert Jackie, c'est... Ma soeur Jackie, ça te dérange pas, je peux te donner ton nom. Et Dieu te bénisse. Amen. Et toi aussi. Ah là là. Parce que maintenant, vous êtes devenus des frères avec des noms particuliers. Quand on pense à Jackie, on pense au rocher, on pense à Jackie directement. Frère Jonas. Enfin, vous comprenez Ça veut dire que c'est important cela. Sœur Jacqui appelle mon frère, frère Jonas. Et bien elle veut dire, ça. Elle veut dire, qu'est-ce qu'il va dire Mais Elle, c'est la sœur de mon frère. C'est oh. normal. Et maintenant, que frère Jonas, frère Jonas aille au carrefour. Et tout. Ah oh non, bon, je change un peu. Que sœur Jacqui. Bon, Pardonnez-moi, c'est un exemple que je vais donner. Et là, il est au carrefour, vous, vous allez me supporter Bon, que la sœur Jackie aille au carrefour, qui trouve merveille, un petit de regarder comme ça, il prend du chocolat. Il me... Je ne dis pas qu'il va faire comme ça. Les enfants, les enfants sont bien gentils. Mais, mais comme ça, qu'est-ce que la sœur Jackie va faire c exa... Vous comprenez La sœur Jackie ne va pas téléphoner à Frère Jonas. Pour dire « Ah, Frère Jonas, non, non, non, je Vous comprenez Elle va agir comme si c'était rocher. Il va tirer les oreilles. Bon, je vais dire bah, là, Vous ne tirez pas les oreilles, ma femme, bon. <rire> il va prendre Merveille. il va peut-être un peu les serrer un peu plus fort. <rire> Merveille, je t'aime, <rire> est-ce que vous comprenez C'est-à-dire qu'il fait sentir que là il y a une pression un peu différente de, hein, de tous les jours, pour savoir que ce qu'il vient de faire, il ne peut pas le faire, il fait sentir, je crois dit c'est la dernière fois, il reprend parce qu'il sent que c'est aussi son enfant. Il ne va pas dire, oh, vous avez vous sauver. dire Non, non, non, non, non. il répond à la personne. Et quand Frère Jonas va entendre cela, il ne va pas dire, pourquoi cest à est qu'il faire ça que ça, mon enfant Pourquoi, pourquoi, pourquoi Vous voyez, qu'est-ce qu'on dit maintenant Il a été méchant avec mon, mon, comment on appelle ça Mon, mon, mon merveille à moi, dans, dans, dans, dans ta merveille à toi, il a volé. <rire> Est-ce que vous comprenez Est-ce que vous suivez Donc, il va comprendre, non, si ma soeur agit comme ça, gloire à Dieu Ma vie doit comprendre que si ça, Jackie, c'est aussi. Ça, c'est quelque chose que nous ici, c'est Monsieur qui va là-bas aux choses-là. Vous comprenez? Je ne sais pas. Vous savez, c'était. Permettez-moi. C'est Monsieur qui va là-bas. ce que vous venez d'ici, tous vos enfants. c'est très bien. Effectivement, que ces enfants, c'est-à-dire qu'ils doivent voir que ces peuples, ils est différents. Quand vous vous souvenez de notre témoignage de notre soeur, Marie-Louise. J'ai dit que Dieu bénisse ma soeur Marie-Louise. Elle ne savait pas, mais si elle avait fraudé dans les trains. Et pour que Dieu soit béni, parce que... Non, je donne un exemple, ma soeur, pour que tu comprennes. Il pas qu'après, vous me poussiez. C'est toujours un exemple. J'ai dit Dieu soit béni. Il m'avoir donné des soeurs comme ça. Je dis mais vous ne fraudez pas les trains. J'ai dit, j'ai disais un exemple, imaginez. Comme les gens disent, oh, on ne me voit pas, Dieu me protège, il ne va pas te protéger à ce sujet-là. Mais elle, et, et, avec la paix, elle a acheté son billet de train et s'est assis, Ça, se rendre compte. Elle a fait normalement. Et puis, c'est monsieur qui vient comme le contrôleur. Il et, et a regardé, et dit, mais et toutes les personnes qui je dans les trams, celle-là, elle est différente. Et puis, il puis, dit, bonjour madame, puis parle avec nous gentiment. Ça ne veut pas dire qu'il faut jamais être agressif avec les gens dans le train. On ne sait jamais. De... Oui, qu'est-ce que tu crois Qu'est-ce que tu vois de moi Non, ne faites pas ça. Même s'il a un regard un peu agressif, il est toujours dit, comme je disais, une femme. Bon, ça c'est pour nous, Ne t'inquiète la... pas, mais si je parle de sœur. jamais une véritable sœur une fille de Dieu ne peut toiser un homme des regards comme ça. Il parle avec toi, tu vois. Une femme... Non, non, c'est vrai. Quand une sœur est comme ça, il faut prier pour sa délivrance. Non, non, non, non, non, J'ai donné un exemple à madame, ici je pense que aujourd'hui. J'ai disais, j'ai dit, il y a un témoignage. Vous, vous me supportez un peu Je reviens dans hein, l'amour ici, chapitre 13. J'ai donné à votre soeur. Il est là, elle me sourit. C'est vrai, non et Alors je la regardais, et puis j'ai dit, vous savez, j'ai dit, il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé chez mon frère Branham. C'est qu'un jour, il, il s'est parti avec un frère, parce que comme lui, il travaillait aussi pour aller acheter des vaches, écoutez, hein? parce qu'il voulait acheter des vaches pour, pour, pour, pour la reproduction, pour avoir des petits, tout ça, on ne sait pas comment, hein, il faut, alors, des Puis il, était, il a accompagné un frère qui, lui, s'y connaissait dans les achats, les frères lui dit accompagne-moi, on va l'acheter des vaches pour la reproduction. Alors, ils sont arrivés, oh, frère, madame, tout, oh, oh là c'est les les regarde comme ça, ils voient une vache, mmh, elle était bien, je bien, là, grosse, évidemment, bonne, bonne, elle dit, oh, celle-ci, elle est vraiment une bonne, pour une bonne reproduction. Et puis, ils demandent au frère, il dit, mais il faut qu'on achète celle-ci, effectivement, d'elle elle était vraiment bien. Et puis, le frère regarde, le frère, madame, il dit, mais, tu as un petit problème, parce que, tu ne tu connais pas dans ceci. Je vais t'apprendre une chose. je dit Tu vois celle que tu as choisie là Il dit qu'elle est vraiment bien, elle va bien, et ce sera une bonne vache et tout ça, les tiers, tout ça. dit Mais en fait, c'est la mauvaise. Pour quelle raison Il dit Pour trouver une bonne vache, les tiers, regarde-la dans les yeux. Celle-là, dans ses yeux, elle est sauvage. Et comme elle est sauvage, elle ne prendra jamais soin de petit. Elle va les mettre comme ça, il va s'occuper. Comme les gens micro-ondes par exemple. Vous comprenez C'est sans problème. Oui, oui, oui, oui. Ouais. Ne prenez pas mal. Parce que je sais que beaucoup de gens... Et oui, il dit, regarde dans les yeux. Pour pouvoir trouver une bonne vache laitière, c'est les yeux. Quand tu vois que ses yeux sont tendres, sont doux, parce que ça vient de l'intérieur, sur un certain. C'est ça, parce qu'on va dire, nous sommes révolutionnés, mais une femme dont tu parles avec, il a toujours le regard qui te fixe comme ça. Oui, on ne sent même pas. Mais ça, c'est 100% vrai. Vous la prenez à la maison. Ben, c'est fini. Ah oui, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Il faut d'abord prier pour beaucoup du jour de délivrance. Si, c'est là. Mais bien sûr. Non, mais c'est sérieux, frère et soeur. Mais... Vous me dites que oh pasteur tu exagères tu nous dis des choses non qu'est-ce qui est que écrit dans un pierre comment dire une femme doux c'est écrit un esprit doux mais pas un esprit sauvage non non non tu parles oui oui oui, oui. il t'effuse non c'est les yeux qui tournent Il, il sent que parce que c'est comme ça que Dieu a créé l'homme et la femme tes désirs se porteront vers vous l'avez dit quoi se porteront vers qui pas peur, c'est écrit ton mari. Et qu'est-ce qu'il est qu écrit par la suite Vous avez l'écriture, je vais compléter. Il s'est écrit, il dit, c'est pour exécuté ton mari. Et qu'est-ce qu'il va faire, lui, le mari Il fera quoi Voilà C'est ça, c'est dans la Bible. Donc, en toi, ça rentre directement. Ah oui, c'est doux et tendre. Ah fait bon, on va revenir ici. Alors, qu que, vous comprenez Qu'est-ce que l'amour produit en toi Cet amour divin, il produit en toi. Il produit quoi exactement Parce que s'il si est là au-dedans, tu n'as plus de problème. Ah oui. Vous savez pourquoi tu n'as plus de problème Parce que, étant là-dedans, on peut donner un coup de poing. Qu'est-ce qui va sortir parce que la nature sauvage, elle est partie. Et puis, il faut éviter. Gloire à Dieu. Parce que tu veux me trouver maintenant. Mais, mais si c'était quand j'étais. On n'aurait même pas fait deux minutes. Hein? Tu aurais senti qu'effectivement, mais... alléluia, Dieu m'a changé. Il ne t'a pas changé. Parce que tu viens de prouver qu'il ne t'a pas changé. Bon, bref, on termine par là. Alors, qu'est-ce que l'amour fait au-dedans de toi, au-dedans de moi Alors, on nous dit, l'amour, la charité, donc, est patiente, verset 4. Ah, la patience, la patience, ça, on n'a pas. Un frère peut avoir des faiblesses, une sœur peut avoir des faiblesses, mauvais directement qu'il soit toi. Mais en fait, soyons patients pour aider la personne et lui faire comprendre. Exoté. Et lui, parce que aussi le problème est celui-ci. Il faut qu'on soit patient avec les gens, mais que les gens pour lesquels on est patient comprennent aussi parce que... <rire> bon, continuons. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. Vous suivez Il n'y a pas de méchanceté. Hein La charité n'est point envieuse. Et vous comprenez pour quelles raisons Parce que ce qu'il y a à Christian, c'est à moi. Je suis content quand Christian elle est bien. Je suis content quand mon frère ici, Vladimir, il est bien. Je m'en son visage aussi. Je suis content quand tout un chacun de vous, vous êtes bien. Je ne peux pas être heureux quand mon frère a un problème ou ma soeur a un problème. Il y a, il y a quelque part quand ça ne va pas. Est-ce que vous comprenez Ce qui veut dire que chacun de nous, nous devons nous apprécier les uns les autres. Que Dieu nous aide. Voilà, l'amour de Dieu, on est dans Dieu. Nous, nous, nous continuons, dit, mais l'amour ne point envieuse. Et l'amour, donc la charité, pardon, ne se vante point. Elle ne s'enfle le point d'orgueil. C'est-à-dire que vous ne forcez plus à pouvoir avoir même l'orgueil caché là. Il faut comme que... non, C'est-à-dire qu'effectivement, que... ça c'est une des choses que je prie que Dieu aide chacun de nous à prier là-dessus pour que les seigneurs déracinent même ce petit orgueil là que vous pensez petit là, mais il est dangereux parce qu'il a des racines. Souvent, vous savez comment est-ce que vous pouvez réaliser que quand même il y a le temps on vous fait une remarque. Qu'un frère ou qu'une soeur te fasse une remarque, c'est comme si toi, tu as toujours été parfait, on ne peut pas te faire une remarque. Tu dois commencer à te justifier. Son... J'ai tout dit, mais on se justifie quand c'est quelque chose qu'on t'a fait comme une remarque. Accepte. Mais tu dois justifier comme si on voit que tu es parfait. Moi, je ne suis pas parfait. Moi, je dis, ne je suis pas parfait. Je suis un homme qui a des faiblesses. Je ne suis pas parfait. Quand on te fait le du tu te regardes, oh, Seigneur, ah, Seigneur ah, là, peut-être que je n'avais pas vu. Mais pas directement, tu commences à pouvoir te justifier. Oh non, c'est ceci, c'est ceci, c'est cela. Mais c'est là qu'on on comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la personne. Quand vous avez l'amour de Dieu dans votre cœur, vous savez ce qu'il fait de vous. Et vous pouvez voir la personne qui est au-devant de vous comme étant supérieure à vous. Il n'y a pas d'orgueil, en fait. Oui. Sansfle point d'orgueil, je le temps pour vous, partir à la maison. Il point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'urite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité, elle excuse tout, elle croit tout, n'est-ce pas Elle espère tout, et qu'est-ce qu'elle fait encore alors, si toi, dans les escaliers tu ne sais pas supporter ton frère ou ta sœur, c'est qu'il y a un problème d'amour quelque part. Ah, mais je ne peux pas le supporter parce qu'il va tout cas, j'ai appris là-bas. Que... <rire> Vous savez, que Dieu nous aide, frères et sœurs. Et oui, c'est parce que ma bien-aimée sœur, Esther m'a rendu témoignage quand elle était partie en Afrique. C'est parce que je dis que j'ai appris là-bas. Elle <rire> m'a rendu témoignage quand elle était partie en Afrique. C'est extraordinaire. Alors vous savez, je, je termine par là. Là, il était dans, dans, dans l'assemblée là-bas où il était, puis bon, il y a un prédicateur, le pasteur qui est devenu de l'Est qui est passé, et qu'il a vu, je regardais parmi les soeurs. il dit, oh, il dit, mais cette soeur, elle est vraiment zélée, on voit la chaleur de Christ, effectivement, l'amour de la parole de Dieu, comment elle est par, par rapport aux autres, effectivement. C'est lui-même qui avait dit le monsieur. Enfin, le pasteur, le prédicateur. Et alors, il dit, vous, là là là, et puis il va parler au passé, il dit, mais on voit que parmi les soeurs là, celle-là, il est tellement dans la joie, même quand on chante, elle regarde il est tellement spirituel. Et puis il pose la question, il dit, mais euh, elle est d'ici ou elle vient d'où Il dit, non, non, elle vient de, de l'Europe. Alors, ben, le pasteur de l'Est en question, s'est approché. Ah, il dit, ah, il dit, mais ma soeur, comment allez-vous On voit vraiment que ce n'est pas l'habituel de voir aussi des gens aussi spirituels zélés comme ça, et aimant la parole. On sent que vraiment que, ah, vous êtes vraiment bien conduits dans les choses de Dieu. Il dit, alléluia, amen. Ah, et puis, il dit, mais vous venez d'où Ah, il dit, ah, viens de, de la France. Il dit, mais vous priez où Et donc, votre pasteur... Il dit, mais mon pasteur, il dit, parce qu'on te voit vraiment, il dit, vous devez être bien encadré. Alors, la sœur lui dit, mon pasteur, il dit, oui, parce que vous voulez connaître mon pasteur, il dit, oui. Eh ben c'est le frère Léonard, il faisait. De la Belgique, il dit. Euh, oui. Ah. Bon, sœur on va un peu parler. Elle était spirituelle, elle dit mais alors, il un peu avec qui je vais te con et pas vous rendre son témoignage elle-même. Mais puis il dit <coughs> ah, donc frère, il fait « C'est de la Belgique, il dit oui oui c'est celui-là Il je vous dis, dit effectivement que celui les pasteurs. Ah, Est-ce que vous vous croyez vraiment que vous êtes dans la parole <rires> Alors la sœur se tourne, <rires> la sœur se tourne vers elle, il va lui, elle dit mais pourquoi vous me demandez euh, si, si c'est si dans la parole ou bien. Et, euh, ah oui, oui, si vous êtes dans la parole, oui, c'est dans la parole, effectivement. Il dit Pourquoi vous me demandez cela Il dit Non, euh, j'ai demandé parce que, bon. Il euh, lui dit Mais qu'est-ce que ça veut dire être dans, dans la parole et, et dans la parole, ça veut dire que dans la parole. Il dit Bon, et, il dit à la sœur, « Il va vous le dire maintenant Écoute, sœur, je vais enlever les gants. La sœur lui dit Mais pas de problème. Tu peux enlever tous les gants possibles. Moi, ah, je t'écoute seulement. Il dit, je veux vraiment enlever les gants maintenant parce qu'on qu qu parle clair, clair. Il dit, oui. Bon, est-ce que vous allez à Greffeld Ah oui, il va vous le dire. Alors, la soeur dit, donc, pour vous, être dans la parole, être en communion avec Dieu, il faut qu'on aille à Crefelt Il dit, si vous êtes en communion avec frère Franck, il a posé la question à la sœur. Alors il pose la question. La sœur, dit, mais mais frère, tu es venu ici me voir, pourquoi Parce que tu as vu quoi Que j'avais cette lumière de Dieu et cela, tu as dit est, est ce n'est-ce pas vrai Donc tu as vu les idées Alors mais comment quelqu'un qui n'est pas dans la parole peut être comme tu l'as décrit toi-même Et puis maintenant, soudain, je te dis que mon passé s'est défaissé, tu changes. <rire> Bref, bref, bref, bref. C'est pour vous dire effectivement qu'il va vous raconter appréciée, elle à l'occasion. C'est pour vous dire que vous pouvez entendre quelqu'un parler, avoir parlé du mal de vous. Comment allez-vous réagir Comment allez-vous réagir Comment moi je pouvais réagir Ma réaction c'était que j'aime les frères. Et c'est la vérité. J'ai dit en fait les frères, la soeur lui dit mais frère, en fait vous avez un problème vous. Est-ce qu'il fait ça en question Vous le connaissez Oh non. Vous l'avez déjà entendu prêcher Allez, écoutez, je vous invite. Vous de pouvoir parler, parler, venez à Bruxelles. Prenez le temps. Asseyez-vous. Écoutez l'homme. Quand vous aurez écouté l'homme, alors vous pouvez maintenant porter le jugement. Vous ne l'avez pas entendu. Vous avez seulement entendu l'autre. Vous avez vu votre moment témoignage, c'est dire qu'il vous venait quelque part où vous sentez que la parole de Dieu est après seulement à cause du don de la personne. Vous me changez maintenant, vous vous chargez maintenant contre moi, C'était un taureau. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème chez vous. Donc c'est plutôt vous qui avez un problème. Bref, l'amour de Dieu, quand nous l'avons effectivement, mon frère et ma soeur, elle ne peut pas vous laisser sans Et c'est parce que vous l'avez aussi qu'on va vous éprouver. Parce que s'il n'y a pas d'épreuve, comment pouvez-vous savoir ce qu'il y a au-dedans de vous il faut qu'on vous déteste, il faut qu'on parle du mal de vous, il faut qu'on vous traite de tout le nom. C'est là qu'on va voir que vous devez vous-même voir ce qu'il y a au-dedans de vous. C'est vrai, on peut se dire tous, nous sommes frères et sœurs, nous aimons le Seigneur, mais juste bouger un frère ici. Bouger une sœur ici, parler du mal de là vous allez l'entendre. Vous sortez seulement d'Allah, à l'extérieur là-bas, les combats commencent. Oui, il avait parlé du mal de moi, c'est cela. Frères et sœurs, ça c'est pas chrétien. Que quelqu'un ait parlé du mal de toi. Oublie la personne. Amen. Non mais ton travail c'est quoi qu -ce que, Pourquoi le Seigneur t'a appelé toi Nous étions dans le monde, effectivement, nous avons fait tout ça dans le monde. Mon frère, mais il y a une nature qui change. Amen. Je suis censé aimer plus aussi ceux qui me haïssent. Donc c'est là qu'il démontre effectivement que dans mon intérieur, le Seigneur, notre Dieu, a fait quelque chose. N'oubliez pas ceci, nous allons prier. Une foi sans les œuvres est une foi. Si toi, tu n'aimes que celui-là qui est à côté de toi, qui parle du bien de toi, qu'est-ce que tu fais de plus C'est pour ça que le Seigneur permet que tu aies un problème avec quelqu'un pour voir que ton amour n'est pas un amour vrai. C'est un amour tribaliste un amour de famille. On touche mon frère de la maison. C'est ça que je, je dis, Seigneur, que Dieu ait pitié de nous. C'est un esprit diabolique que nous avons. Sans, nous avons besoin de pouvoir prier pour la délivrance. J'ai prié que Dieu nous aide, que nous puissions avoir une réunion de la délivrance. Pour qu'on prie, pour que tous ces démons-là qui sont restés, qu'on les a maquillés avec ceci, partent effectivement. Ce n'est pas normal. C'est pas normal qu'on touche ton frère, même père, même mère. Dans l'Assemblée, on parle de tu deviens aussi nerveux. Ah, on a touché mon frère, on a touché mon frère, on a touché... Mais non, frère, ton frère, même si c'est ton frère, mais ce qui est important, ça veut dire, mais où est-ce que nous en sommes par rapport à la parole de Dieu C'est important, c'est important. Ce sont des choses charmantes Quand on les amène ici, on détruit la communion fraternelle. Et je crois que c'est mon grand qui dit, l'enfant de mon frère, c'est est-ce que vous comprenez et, et vous, vous avez entendu quand il est pris ici nos enfants donc notre langage doit quand, quand j'ai dit nos enfants ça veut dire que l'enfant de mon frère Jonas c'est les miens. est-ce que vous comprenez et, et, et si frère Jonas tire l'oreille des, des, comment on appelle euh, des rochers hum, je ne vais pas voir euh, comment sommes <rire> Gloria, et, Gloria n'est pas là <rire> Mary n'est pas là non plus où est-ce qu'ils sont, Mary et Glory Why don't you sit here? OK, no problem. Qu que je vois que Frère Jonas a tiré l'oreille des... des, des, des, des, des comment... Ah, je ne même pas de tirer l'oreille. Je n'ai pas demandé de tirer l'oreille. On fait bon, okay. qu'il est un peu serré, un peu plus fort, eh, rocher. Qu'on voit Mary commencer à regarder Frère Jonas avec un air. Il voit Frère Jonas se tourner le regard. Mais qu'est-ce qui s'est passé Ouais, je Mais qu'est-ce qu'il a Et puis, la, la, soit, soit, soit, euh, bon, soit celui-là qui, qui marche bien avec, avec Mary. Mary, quand il va le voir, oui. il me dit, mais, oh, tu es frais, frais, je suis Je ne sais pas, pas frère, je ai Ah, vous dites, oh, pourquoi Mais, tu sais ce qu'il a fait avant mon petit frère qu Ce qu'il a fait à ton petit frère ah oui frère Jeunesse n'a pas été gentil. Mon petit frère il était béni, et puis frère, il est venu, mais c'est pas normal, ça ne peut pas faire ça. Il fait ça mon petit frère, mais qu'il a fait ça à ses enfants. Vous voyez ce que vous avez semé Un démon. Vous dites effectivement que nous sommes frères et sœurs. Nous sommes frères et sœurs en Jésus. Tenons-nous par la main. Ça, non Ne vous fâchez pas, frères et sœurs. Mais vous savez quoi? Je vais vous dire une, la vérité maintenant. Ce que vous entendez ici, aussi vrai que Dieu est là, je n'avais même pas pensé dans mon. J'avais une autre écriture. Parce que les gens peuvent me dire, ah, les pasteurs, les pasteurs. Non. Les pasteurs avaient une autre écriture, effectivement, qui devait lire. C'était dans les Hébreux au chapitre 10. Ah oui, oui, oui, oui, c'était Hébreux au chapitre 10. Quand j'ai quitté mon bureau, c'est quand j'ai commencé à lire, c'est comme ça qu'on est parti dans cela. Et puis nous entrons dans ceci, effectivement. Pas préconisé. je n'étais pas dans ma pensée, on peut dire, oh le pasteur. Non, c'est pour que ça qu'en principe, Dieu voit ce que nous sommes et que nous devons réajuster les tirs, mais pas laisser des démons tribales, ceci, cela, rentrer effectivement dans la maison du Seigneur. Les démons, on le chasse, on ne collabore pas avec eux. Les démons. Que les seigneurs vous bénisse. les nous nous allons prier. Vous connaissez ces cantiques Bien mon grand. -mère. Mon ami, le Seigneur passe. Aujourd'hui, sur ton chemin. Merci. Mon ami. saint, saint grâce. Dans sa main Et dans sa main Numéro 110 Mon ami veux tu le bonheur Donne-lui Ta vie ton cœur Mon ami sa prière ribouille libre et sincère c'est Jésus c'est Jésus c'est sa voix c'est sa voix C'est Jésus Dieu d'agonie, Dieu d'un Dieu Dieu d'Agoutie, Dieu